Salut, c'est Thierry du blog vivre et mépanouir.com. Dans cette vidéo, je vous explique comment je peux me balader comme ça, comme je le fais, en pleine semaine. Prendre le temps de me balader quand il y a un rayon de soleil, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Alors oui, on est en pleine semaine. Il est milieu de journée, là, il doit être à peu près midi et demi. Et je suis en train de me balader. Pourtant, bah écoutez, moi je suis un employé, je suis un salarié, j'ai des horaires à prester, alors comment je peux arriver à ça Sachant que je ne suis pas simplement en congé. Eh bien, tout simplement parce que j'ai la chance de pouvoir profiter du télétravail. S'il y a bien une chose que j'essaye de faire par réflexe dans la vie, c'est de trouver les moyens d'améliorer ma qualité de vie, d'augmenter ma liberté et vraiment de flexibiliser un maximum ma vie. Le télétravail c'est quelque chose que j'ai demandé que par rapport à mon boulot c'était faisable. Mon employeur attend de moi que je, que je fasse les choses bien. J'ai une mission, il attend de moi que je la remplisse que je la remplisse bien. Ça c'est ma mission, c'est mon devoir envers lui. Mon devoir, mon devoir envers moi c'est d'essayer de, de trouver le meilleur des compromis possibles entre ce que je dois faire pour lui et ce que je dois faire pour moi. Faire du télétravail, ça me permet de commencer à travailler plus tôt parce que je peux m'économiser le trajet aller. Et ça me permet de pouvoir, plutôt que de, de prendre la pause de table et d'aller manger à la cantine le midi avec les collègues, bah c'est de pouvoir simplement dire je mets mes chaussures, je mets ma veste, et je vais me balader et je vais profiter du soleil. Et puis je rentre et je continuerai à travailler. Il n'y a aucun problème, tout le monde est content. J'aurais fait ce que je devais faire par rapport à mon employeur et bah, pendant la journée, je me suis donné un bon moment pour pouvoir bah, profiter du soleil. Et puis euh, bah, j'aurais fait autre chose que de, me, de, de rentrer le soir en me disant euh, « Tiens, chérie, t'as vu, euh, il a fait beau aujourd'hui. Hein »« Ah oui, je sais pas, je l'ai découvert juste à travers la fenêtre du bureau. »« Bah ici, non, moi j'aurais pu venir me, me balader un petit peu. » Donc voilà, il existe, pour celui qui est, qui, a vraiment, qui est vraiment attentif à ça et qui a vraiment envie de faire quelque chose de bien pour lui, il existe un paquet de choses à faire pour essayer de gagner en liberté et pour essayer de gagner en, en qualité de vie. Il faut juste rester attentif à ça. Il faut savoir de quoi on a besoin, vraiment, de connaître ses besoins, Essayer d'imaginer des solutions pour pouvoir combler ces besoins-là et puis ensuite bah, essayer de les mettre en place. Il existe un paquet d'alternatives. J'ai cette chance-là de pouvoir faire du télétravail, ce qui m'offre la possibilité de travailler de la maison et de pouvoir de temps en temps prendre euh, le temps de me balader comme ça. Donc travaillez activement pour votre bien-être et, euh, et pour votre qualité de vie. Et puis je vous explique tout ça dans mon livre, donc euh, n'hésitez surtout pas à aller le télécharger. Il est disponible gratuitement sur la page d'accueil de mon blog wwwvivre aime J'espère que ce genre de vidéo-là euh, pourra vous inspirer, pourra vous aider. N'hésitez pas à le faire savoir, liker ou disliker si vous n'êtes pas content, mais alors laissez-moi un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.